Bonjour à tous, bienvenue sur Phonetics, l'émission qui vous aide à comprendre la prononciation anglaise. Savez-vous comment s'appelle cette fille Si vous n'avez pas reconnue, je vous invite à regarder cette image et à me dire comment elle s'appelle. Bien sûr que vous le savez, vous allez tout simplement me répondre, bah elle s'appelle Hermione Oh Hermione, mon amour de jeunesse. Oui d'accord, en français elle s'appelle Hermione, mais en anglais elle s'appelle comment C'est une autre question ça Hermione, her, my own. her my own. Bref, voyons tout ça. It might be true that there are six a, makes a eh bien, c'est très simple et s'appelle Hermione. Malfoy. Il j'ai Hermione. Je ne sais pas exactement ce que ça signifie. Plus the point ils ont encore think d'un spell que notre Hermione ne faire. Hermione. Wait, j'ai dit que c'était simple, mais en fait j'ai menti. Alors sérieux les anglais, comment ça se fait qu'on passe de « Hermione » à « Hermione » C'est quoi la logique Pourquoi ça ne se prononce pas comme ça s'écrit Bon, la réponse est simple, c'est tout simplement à cause des grecs. Comment ça « à cause des grecs » Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans, cela -là Bon, je crois qu'il est temps de découper « Hermione » en plusieurs syllabes. Rassurez-vous, aucune Hermione ne sera blessée au cours de cette vidéo. « Hermione » Quatre syllabes. On pourrait penser qu'il n'y en a que trois, mais en réalité, le O va faire syllabe à part entière. Puisqu'on va bien sûr se retrouver avec une séparation entre le I et le O, tout simplement du fait que le digramme io n'est pas très familier pour les anglais. Regardez par exemple pour le français avec le mot ROI, on a bien un digramme OI qui est prononcé avec un seul son, WA. En revanche, lorsqu'on est en présence d'un digramme io, comme avec Lionel, on prononce chaque son séparément. D'abord le i, puis le o. Mais quelle syllabe va-t-on accentuer Comme on l'a déjà vu dans les vidéos sur l'accent de mots, vu qu'il n'y a ici aucun suffixe fort ou faible, l'anglais aura tendance à placer l'accent sur l'antépénultième syllabe. Rappelez-vous, hein, antépénultième, c'est juste un gros mot pour dire avant-avant-dernière. Donc ici, l'accent sera placé sur la syllabe my. Pour le reste, her comporte un r, ce qui, on le suppose, va vite foutre le bordel. Et en effet, le R va modifier la prononciation du E qui le précède pour donner un joli A. Bon, on est d'accord que le A n'est pas très joli et que ça ressemble un petit peu à un E. Et c'est vrai aussi que cette syllabe aurait pu être tellement plus jolie si le R n'était pas venu tout foutre en l'air. Bon, après, ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Hein. On sait que forcément, la syllabe A va être prononcée comme le mot grammatical. He, et d'ailleurs l'anglais veillera à bien prononcer le H aspiré qui fait défaut à tous les français, et dira bien he et non pas he. Je vous propose du coup de passer au my, et vu qu'il est dans le contexte de tension, oui je vous rappelle, hein, il est suivi d'une voyelle, ce machin-là, donc du coup il est dans le contexte de tension, du coup on va prononcer la voyelle comme dans l'alphabet, et ça donnera « my », comme pour le mot grammatical « my ». Et puisqu'il est accentué, c'est la syllabe que vous entendrez le mieux dans le mot, puisque, pour une fois, les Anglais feront l'effort d'articuler. Quant au « o », les Anglais devraient le prononcer tendu, comme je viens de faire faire, puisqu'il est suivi d'une consonne et d'un « e » en fin de mot. Cependant, à la place, ils vont nous faire un joli « a » et mettre un choix à la place. Mais qu'est-ce qui les a poussés à faire ce choix mais sérieux, pourquoi on se retrouve avec un choix, là Qu'est-ce qu qu'il fout là Il n'y a personne qui l'a invité, lui. Alors le choix, je vous rappelle qu'en fait, c'est un « donc c'est un son neutre, un petit peu comme si on avait un gros blanc et qu'on faisait euh, « mais en plus court. Mais alors, qu'est-ce qu'il fout là, du coup Eh bien, vu que les Anglais ont des ressources en articulation limitées, on fait pareil, les mecs, hein, donc ne vous emballez pas, faites pas les fiers, S'il a bien prononcé la syllabe si qui précède, qui est le « my », Forcément, il va moins bien prononcer le « o » qui vient par la suite. Donc du coup, le « o » va forcément se retrouver totalement avalé par le « man. Et pour la dernière syllabe, attention, il y a du lourd, puisque on a vu que les Anglais ne prononçaient jamais le « e » en fin de mot, comme par exemple dans « note »,« fate » ou encore « kate ». Mais bien sûr, Hermione est une exception. En même temps, une fille comme ça, forcément qu'elle fait partie des exceptions, je veux dire, elle pouvait être que là. Être tellement exceptionnel aussi, euh, franchement, c'est obligé. Mais alors, pourquoi est-ce une exception Quelle est la logique derrière tout ça Ils ont quand même pas juste créé une exception pour Hermione. Eh bien oui, il y a une logique derrière tout ça, certes, une logique tordue, je vous le cache pas, mais une logique quand même. En gros, l'idée, c'est que l'anglais a des racines latines et grecques. Et du coup, pour les mots qui ont des origines latines ou grecques, ils vont avoir tendance à vouloir conserver la prononciation originale, moyennant quelques changements quand même, parce qu'il ne faut pas abuser non plus. Donc vu que dans la prononciation originale, il y a un « i » en fin de mot, ils vont conserver ce « i » en fin de mot même s'ils ne le font pas pour le reste. Parce que pourquoi pas Pour eux, il s'agit tout simplement de prononcer un mot comme on l'a toujours prononcé. Parce que si on a toujours fait comme ça, alors pourquoi changer euh, Oui, on l'a tout le temps fait comme ça. Mais là, je sens que vous allez me dire que je raconte n'importe quoi et que Hermione n'est pas grecque, qu'à la limite ses parents, ils ont peut-être un petit peu voyagé en France, mais pas plus loin. Mais en réalité, si. Hermione est eh bien a un prénom qui a une origine grecque et il y a d'ailleurs une ville dans le Péloponnèse qui s'appelle comme ça. C'était une ville antique, notamment citée par Homère dans le catalogue des vaisseaux dans l'Iliade. En gros, pendant qu'il raconte l'histoire de la guerre de Troie, le narrateur fait une pause pour parler un petit peu des forces en présence dans la guerre. Et des guerriers viennent justement de la ville d'Hermioné. En même temps, si les guerriers étaient aussi loués que notre Hermione, qui n'aurait pas voulu d'eux dans la bataille Aussi, on retrouve une mention de cette ville antique chez Posanias, dans sa description de la Grèce, qui indique aussi que le fondateur de la cité était Hermion. Donc en gros, le mec s'est pas foulé, hein mais bon, soyons reconnaissants envers lui, car sans lui, pas d'Hermione. Et cette cité a de nos jours donné son nom au village moderne de Hermione, et les images que vous voyez depuis tout à l'heure proviennent de ce village. Personnellement, j'aurais bien envie d'y faire un petit séjour avec, euh, je sais pas, allez au hasard, euh, une fille qui s'appelle Hermione, quoi. Je dois vous avouer qu'avant d'écrire cet épisode, je ne savais pas qu'il y avait une ville, quelque part, remplie d'Hermione. D'ailleurs, euh, merci Wikipédia. Mais en revanche, ce que je savais, c'est que le prénom Hermione avait une origine grecque du fait de sa prononciation un petit peu particulière. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut. Si ce n'est pas le cas, alors allez vous faire voir chez les grecs. Vous pouvez aussi partager cette vidéo sur les réseaux sociaux ou encore vous abonner. En attendant, je vous dis à une prochaine fois pour voir un peu ce qui se passe dans la tête d'un anglais lorsqu'il prononce un mot, même s'il n'en est pas conscient et que ça dépend de la région de la classe sociale et de plein d'autres trucs.